Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous montrer à quoi ressemblait ce qu'on appelle les extraterrestres entre guillemets parce que bon il faut savoir que les extraterrestres à proprement parler n'existent pas car euh, en fait il n'y a pas de technologie euh, et il n'existera jamais de technologie pour transporter un être vivant euh, je pense au delà du, du système solaire même, pour, même euh, il faut aussi savoir que l'homme n'est jamais allé sur la lune et n'ira jamais sur la lune Là, je vous renvoie à un documentaire excellent de... qui s'appelle « American Moon ». Je vous mettrai le lien pour vous le procurer en bas de la vidéo. Euh, donc, en fait, les extraterrestres n'existent pas. Tout se passe sur cette euh, planète. Et voilà à quoi ressemble ce qu'on appelle les « petits gris ». Donc, euh, ce, sont, euh, ce sont des créatures... Euh, euh, en fait, la première fois où on en a entendu parler, c'est avec l'affaire Roswell... 1947, où euh, un ovni s'est craché, en fait, euh, aux États-Unis, et euh, on a extrait euh, cette créature. Donc, en fait, les quatre premières images, là, ce sont issues du, du film documentaire euh, de, de, de Roswell, de l'affaire Roswell. Et sinon, les deux images, les deux dernières images, euh, ce sont des... ce sont d'autres... ce, ce n'est pas, pas lié à l'affaire Roswell, mais ce sont les... Cette même ces mêmes entités, les petits gris. Donc voilà comment ça se présente. Il mesure à peu près un mètre. Euh... Alors, ce ne sont pas des extraterrestres, comme j'ai déjà dit. Euh, alors, ce qui est, ce qui est troublant, c'est que Steven Spielberg euh, les re représente dans, dans sa filmographie euh, les extraterrestres. Enfin, les, les, les extraterrestres, oui, il les représente euh, comme les petits gris. C'est-à-dire que là, on a une image du film « Rencontre du troisième type » qui date de 1977. Et toujours Steven Spielberg dans le film e « E.T. » aussi. Euh, bon, là, euh, il, il a un peu, euh, comment dire, euh, il a donné une allure sympathique euh, euh, aux extraterrestres avec E.T. mais euh, c'est assez proche, finalement, du, de la morphologie des, des petits gris. Donc, euh, ces êtres, je pense... Euh, Bon, moi, je ne sais pas si le, si le phénomène ovni et si ce sont les petits gris qui, qui pilotent les ovnis, parce que les, les ovnis sont. Euh, si vous regardez un peu, si, si vous fouillez un peu sur Internet, vous verrez des ovnis en fait. Vous pouvez vous pourrez voir des vidéos d'ovnis. Euh, donc, ce qui est, ce qui est lié euh, à ce phénomène euh, ovni, c'est euh, certaines personnes euh, prétendent avoir été enlevées par euh, par, par, par, par euh, des extraterrestres, enfin les extraterrestres n'existent pas encore une fois, mais euh, récits d'enlèvement par des, des OVNIs. Euh, donc c'est ce qu'on appelle euh, un phénomène d'abduction. Alors il euh, y, a, y a des ce qui m'a intéressé dans cet article de Wikipédia, qui n'est pas un site complotiste, c'est les invariants dans les récits des, des, enfin, des, des victimes en fait. Sous hypnose, les patients racontent leurs souvenirs, réels ou imaginaires, et font souvent état de l'insertion ou de prélèvement d'objets ou de matières biologiques dans diverses parties du corps chez la femme et l'homme, ou d'embryons dans l'utérus de la femme. Donc euh, voilà, il... certainement que ces extraterrestres, entre guillemets, euh, font des expériences euh, de chirurgie sur les abductés. Alors certains, je pense euh, je pense qu'il y a beaucoup de morts, hein. je pense qu'il y a aussi beaucoup d'abductés qui, qui ne reviennent jamais sur Terre. Mais bon, certains sont revenus et il y a ce fameux réel euh, euh, Claude, Claude Vorillon, de son vrai nom. Euh, alors je pense que c'est un, un, un affabulateur, mais bon, je, je sais pas. En tout cas, il prétend avoir été abducté. Je, je me suis pas trop intéressé à ce personnage. Il y a aussi euh, un phénomène lié, euh, un autre phénomène lié au, au, aux ovnis, c'est la mutilation non-élucidée non de bétail. Euh, donc là, il s'agit d'un phénomène où des animaux, donc c'est généralement des vaches, des moutons ou des chevaux, qui sont retrouvés morts et mutilés dans des circonstances anormales. Ce phénomène est caractérisé par différents éléments inexpliqués, tels que la précision chirurgicale de la mutilation, le drainage complet du sang de l'animal, l'ablation de certains organes internes et des organes sexuels. Donc, en fait, moi, ce qui m'interpelle le, le plus, c'est un drainage complet du sang de l'animal. Donc, euh... en fait, c est, c est... je pense que les, les... ceux qui pilotent les ovnis euh, boivent le sang carrément de... des animaux, je pense que c'est... C'est peut-être une de leurs euh, euh, un de leurs nutriments, parce que bon, je pense pas qu'un animal puisse drainer complètement le sang d'un autre animal. Et un homme, euh, je vois pas trop l'intérêt déjà qu'il aurait à faire ça, même même chez les satanistes. Euh, un drainage complet, donc en fait, on, on ne retrouve pas le sang. Il faut il faut savoir qu'on ne retrouve pas le sang sur place. Donc euh, ça aussi, c'est troublant. Donc euh, ça peut pas être. Euh... Je pense pas que ce soit humain non plus. Euh, alors, ce phénomène OVNI aussi, il euh, est, euh, est on, on enfin, y a un lien entre le, le phénomène OVNI et la zone 51, qui est une base secrète militaire euh, située dans le Nevada, donc vous voyez, c'est ici. Et effectivement, euh, on soupçonne, enfin euh, moi je soupçonne, euh, l'armée de l'air américaine de, de collaborer avec euh, ceux qui pilotent les OVNIs, les entités qui pilotent les OVNIs, donc peut-être les petits gris, mais je, je n'en suis pas sûr. Euh, ils collaborent euh, pour, euh, pour des... Bah, technologiquement, en fait, pour faire des avancées technologiques. Et je pense que, euh, par exemple, le laser, la technologie du laser, ou la 5G, peut-être, euh, peuvent, euh, peuvent avoir été... Euh, soufflé par ces par ces entités euh, aussi le, aussi tout ce qui touche à les éléments et une... à l'antigravité par exemple qu'on pourrait enfin euh, les, les ovnis euh, les ovnis ont euh, marchent avec l'antigravité si vous voulez donc euh, faut savoir que ça existe c'est il y a, y a... Il y a des technologies, euh, Enfin, je, je pense qu'on n'a pas idée de tout ce qui existe euh, technologiquement, qui sont même, euh, qui ont été brevetés et, et que le grand public n'est malheureusement pas au courant pour des, euh, parce qu'il y a des intérêts, euh, pétrole, euh, des intérêts colossaux à maintenir le pétrole, des intérêts colossaux à maintenir l'électricité. Mais avec les, les les énergies libres, on pourrait avoir de l'énergie gratuite, illimitée. Bon, Je, je peux vous, vous renvoyer aux travaux de Nikola Tesla, mais je peux vous dire qu'au début du XXe siècle, dès le début du XXe siècle, on pouvait avoir une, une, une énergie dite libre. Il faut aussi savoir qu'il y a des brevets qui ont été déposés pour des voitures à l'hydrogène, donc non polluantes, et beaucoup moins coûteuses que, que le pétrole. Donc il y a des, il y a des technologies euh, insoupçonnées euh, et insoupçonnables. Euh. Euh, si vous voulez, euh... voilà, le, quand on me parle de réchauffement climatique, ça me fait bien rire parce qu'on a, on a la technologie euh, pour ne plus polluer du tout. Alors, moi, je pense que le réchauffement climatique est un, est un prétexte, un faux prétexte, parce que je, je, s'il si y a un réchauffement climatique, ce qui reste à prouver quand même, s'il y a un réchauffement climatique, il y a dérèglement climatique, ça je suis d'accord, un dérèglement, mais c'est peut-être les machines ARP dites ARP, renseignez-vous là-dessus. Mais s'il y a un réchauffement climatique, je pense surtout que c'est lié à l'activité solaire. Et euh, je pense que ce, ce prétexte de fascisme vert, d'écologisme, euh, je pense que c'est un moyen de, bah, de faire avancer le nouvel ordre mondial en restreignant les libertés, par exemple, euh, rouler à, à 30, euh, interdire les voitures dans, dans les villes, euh, par exemple, les voitures qui roulent au diesel ou certaines vo anciennes voitures ne peuvent plus circuler euh, à Paris, par exemple. Mais c'est aussi un moyen de, donc de, de restreindre les libertés, euh, d'unir l'humanité dans un gouvernement mondial, pour, euh, justement parce que les, les enjeux climatiques, les enjeux euh, environnementaux, finalement, euh, ont une dimension planétaire. Et donc c'est un moyen de faire avancer cet agenda mondialiste mais c'est aussi un moyen d'augmenter les impôts, les taxes, et donc de pressurer les peuples de gagner de l'argent. Donc si vous voulez, moi, je quand je sais qu'il y a des énergies dites libres qui, qui permettraient de ne plus du tout émettre de CO2 dans l'atmosphère, la, dans euh, voilà, ça, ça me fait doucement rire, mais sachant qu'en plus, le taux de CO2 dans, dans l'atmosphère, je ne sais plus exactement le, le, le pourcentage, mais c'est moins, moins de 1%. C'est-à-dire que quand on nous parle de CO2 qui, qui soi-disant, euh, provoquerait le, les gaz à effet de serre, etc., le réchauffement climatique, en fait, il faut savoir que le, le CO2 ne représente que même pas 0,4, je crois, de, de, de l'atmosphère. Donc là aussi, on nous prend pour des, pour des abrutis, tout simplement. Alors, euh, je voulais aussi vous, vous parler des... Là, ça n'a rien à voir avec les OVNIs. Enfin, euh, pas tout à fait. Enfin, si, ça va avec les ovnis, mais pas les, pas les machines. Pas les machines volantes. Là, il s'agit de... On appelle... En, en français, on appelle ça les agroglyphes. Et vous voyez, ce sont des, des motifs parfaitement, euh, parfaitement exécutés dans des champs. Euh, donc, voilà, vous pouvez voir certaines... certaines productions. Euh... Donc, je, je sais que ce sont des, des boules lumineuses qu'on pourrait appeler orbes qui les, qui les créent, en fait. Ce ne sont pas... Ne, contrairement à ce que dit la notice Wikipédia là-dessus, ce ne sont pas des humains. C'est impossible. Les humains ne, ne pourraient pas exécuter quelque chose d'aussi parfait, euh, sachant que quand on s'y intéresse, euh, euh, les, les... Enfin... Euh, on, quand on s'y intéresse un peu, on ne peut que penser que ce sont des... Des, que, ce, que ce que ce ne sont pas des phénomènes enfin euh, des exécutions euh, humaines et euh, si je peux me si je peux euh, affirmer que ce, ce sont des, des orbes qui créent ces, ces structures c'est parce que j'ai vu une vidéo de d'un orbe qui crée une euh, des agroglyphes alors j'ai perdu la vidéo parce que euh, je l'avais j'avais vu euh, il y a 10 ans euh, et je pense qu'elle est introuvable euh, en... Enfin, pas sur YouTube, en tout cas. Et donc, euh, bah, je vais vous montrer des, des orbes. Donc là, c'est un film de la NASA. Je en, en x2 parce qu'on n'a pas toute la soirée. Et là, vous voyez, il y a, y a un orbe, en fait. Un orbe qui, qui se déplace. Euh, on va en revoir un. Euh... Voilà. Et alors, alors oui, il y a aussi euh, ces orbes. Ils ont été vus aussi euh, à Lyon euh, le 2 août, euh, visiblement, euh, il y a 10 ans. Et figurez-vous que j'en ai vu, moi, des orbes, comme ça, des orbes, des boules de lumière, en fait, des boules lumineuses qui se déplacent dans le ciel. J'en ai vu euh, l'été 2013, euh, du côté de Paris, en fait, parce que... Euh, à l'ouest de Paris, il y, y a des collines et j'étais en, en haut d'une colline et j'ai vu le... Donc là, on a une vue panoramique sur toute la région, notamment Paris, et j'ai vu des orbes comme ça, des boules lumineuses euh, au-dessus de, au de Paris qui volaient en escadrille. J'en ai même vu à plusieurs reprises, hein. enfin, c'est-à-dire à, à pas le même jour. Donc voilà ce que je voulais vous, vous dire. Voilà, un sujet un peu léger ce soir, mais euh, voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.